Bonjour, j'ai encore dit des bêtises. Enfin, je n'ai pas vraiment dit des bêtises, mais plutôt montré des bêtises. J'ai raisonné à l'envers dans mes animations. En vous parlant du trajet de la lumière du point de vue du type sur la plage, je vous ai montré ça. La lumière part de la lampe qui avance avec le bateau. Et la lumière arrive dans l'eau. Or, j'aurais plutôt dû vous montrer quelque chose comme ça. La lumière parvient de la lampe, mais depuis la plage, l'origine du rayon lumineux reste la même. C'est le trajet du rayon lumineux qui suit le bateau. Et à la fin, la lumière arrive bien sur le bateau. Et ce, du point de vue de tout le monde, y compris le marin à bord. Merci à ceux qui l'ont remarqué de me l'avoir dit. Je vous laisse reprendre la vidéo là où vous en étiez.